Bonjour à tous, on est parti faire le déchômage du timbre. ça consiste à enfouir la paille, en fait c'est la chaume du blé, la paille qui reste, après la moisson. Tout le reste de la paille, on l'a fait presser pour emmener en botte pour des éleveurs. Et là, ce qu'on fait en même temps de mélanger la chaume à la terre, on refait la structure. On détruit les mauvaises herbes, et on fait un genre de faux semis. Il y a diverses graines qui sont à ras-le-sol, qui attendent que de germer. Et là, on va permettre de faire naître ça dès qu'il y aura une petite averse. Alors déjà, il faut bien régler la déchaumeuse. C'est à les porter, celle-là. Pour ça, pour régler le trois points, que le bâti soit de niveau. Et après, on peut régler avec les bras l'inclinaison et aussi un contrôle d'effort. Il faut absolument que tous les disques soient de la même hauteur. Eh bien dans cette pratique de déchaumage on fait ça avec la déchaumeuse elle a 10 disques avec un 70 chevaux et le cover crop 26 disques avec le 95 chevaux comme on gratte environ à 4 cm la, la consommation est pas très élevée ça permet de détruire les mauvaises herbes là comme on peut le voir il y a, il y a un peu d'herbe Surtout des kénopodes, euh, renouelliserons Un peu de chardon Les chardons par contre, euh, ça va faire que les ététés Ils vont repartir euh, dans les dans les 2-3 semaines à venir On fera sûrement un autre déchômage Et après, euh, comme on va faire euh, du second blé et de l'orge on passera un coup de charrue, il y a quelques graines de régras gras qu'on a peur ici à détruire, qu'on veut enfouir. Si le faux semis là qu'on est en train de faire marche pas, avec ce lapour ça permettra d'enfouir la graine et de réduire le, la pression dans, dans le prochain blé qui est particulier avec la déchômeuse moi j'ai le contrôle d'effort en fait euh, si je veux que la pique plus je la baisse si je veux que ça pique moins je la remonte euh, des fois ça arrive que le, le premier disque comme c'est une portée pas comme le cover crop il jette de trop là bas ça faisait une petite butte là vous voyez j'ai pas pu parce que comme c'est en entache que je le fais, je monte et je redescends ce euh, travail que dans un sens, comme les chariots à planches. Après, euh, voyez quand on fait le troisième passage avec le trois points, on règle que tous les disques travaillent sur la même profondeur. Il y a les deux roues, jauge là-bas derrière qui permettent de maintenir la déchaumeuse dans le sens du tracteur Et voilà Alors moi je vais vous souhaiter une bonne journée et à bientôt